C'est le grand jour, tout est prêt, c'est le moment d'offrir son cadeau à l'os de mon cœur. allez oui, fière! Okosan, Okosan, attends-moi! Qu'y a-t-il? Okosan allait explorer la nature environnante. J'ai quelque chose pour toi, c'est la saint alain tu te rappelles? Hein Tiens, du chien de vie. Il a l'air très excité. Okosan, euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis notre rencontre au printemps l'an dernier. Le trimestre est presque fini, mais j'espère qu'il pourra... Trop sentimental Donne-moi la chaîne vie, et personne ne souffrira Rendeur <rire> moi Il me saute dessus, attrape le paquet, et renverse son contenu sur le sol. Puis, il se met à picorer avec les, les emotions, graines. En fait. Ouf Il se met à picorer les graines à une vitesse et dans un mouvement qui rappelle son amarteau-piqueur. C'est moi dans la vraie vie, hein. Oui. Je ne crois pas qu'il va écouter mes déclarations. J'aurais peut-être dû lui parler avant de lui montrer les graines. Enfin, au moins, il est content. Miam, miam Oh Obi-Wan est un ange du jeu du pudding descendu en ce monde pour répondre joie et générosité oh, que ça ne n'oubliera jamais ce cadeau On dirait que ce Shenby me vaudra sa confiance éternelle. C'est pas si cher à la confiance éternelle. <rire> Franchement, si on n'arrive pas à le pécho après ça... Alors, je vais quand même sauvegarder au ah, kazoo. Alors, oh, est-ce que j'entrais es pendant les vacances ça? « Tu es là-dedans. Il est là. Il a un sac de haricots secs avec une gourde. Il part en randonnée. »« Qu'est-ce que tu fais ?»« Comme tu peux le voir, Okosan se prépare pour un grand voyage. »« Pendant les vacances de printemps ?»« Non Okosan a quitté le lycée et va mener une quête. »« Quoi ?»« Okosan, tu ne peux pas faire ça. C'était un miracle que quelqu'un avec un cerveau comme le tien soit accepté dans ce lycée. »« Et si tu gâches <rire> cette chance, tu ne seras qu'un raté. »« Rien n'arrêtera Okosan. Okosan part en quête du véritable pudding. C'est quoi le véritable pudding Ce n'est pas le pudding que je connais, alors Le pudding est le délice des dieux. Un miracle de forme très moussante qui garde sa consistance. Un trésor brillant de cette couleur de l'arc-en-ciel. Celui qui goûte à sa chair remuante ne connaît plus la tristesse. Mais cette couleur de l'arc-en-ciel Je ne suis pas sûre de vouloir en manger. Tu sérieux. Tu pars Oh que ça ne revient jamais sur sa parole. Je vais. Je vais, je vais, je vais. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir le mot de... Alors, oui. Euh... Donc, on est d'accord qu'on commence par la mauvaise fin, c'est ça. Bon, ouais. Mais comme, comme, comme ça, on est les deux après, Fly. Et comme, comme, comme ça, vous êtes pas déçus. Et puis après, vous avez la bonne surprise. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Balka. Bien, allez, bien allez, non, Balkia, on fait ça <rire> Oui, vas-y. Allez, je, je le laisse partir. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Hein. <coughs> eh bien, je suis ravie que tu puisses tes rêves, Okosan. Adieu, douce demoiselle, Oh, que ça ne reviendra quand tu leur as arraché le véritable pudding, aux mâchoires cruelles de ce monde brutal et sans cœur. Il met son sac, gnagnan, il a rien, et on ne l'a jamais revu. Oh, c'est trop triste, j'avais oublié. Oh, si Oh, oh, quoi Ça c'est quoi ça que j'ai oublié Ce qui nous amène au point suivant, les comptes rendus d'observation sur la représentante humaine à saint Nation. Comme vous le constatez, en dépit de sa mission comme ambassadrice de bonne volonté, elle n'est pas parvenue à nouer des liens affectifs avec les oiseaux. Nous, membres du Parti des Faucons, ne saurions négliger cette nouvelle preuve éclatante de ce que nous savions déjà au fond sur la nature humaine. En conséquence, de quoi nous lançons la procédure d'élimination, la séance est levée. Quelqu'un veut du café mmh. ah, j'adore observer les étoiles de la nuit. Je ressens toute l'énergie qui arrive d'endroit des années lumière d'ici. Youpi Tiens, je crois que j'ai entendu un bruit. Qui est là Des ninjas c'est sans importance. Tout sera fini en deux secondes. Aïe a, a, a On est mort On est mort Putain, oh, on avait des trucs caramel. Voilà. Et maintenant, on peut avoir la bonne fin. Mais quoi Alors, quand t'arrives pas à pêcher de pigeon, enfin, de lancer une date avec un vrai pigeon, et bien, tu meurs. Ce qui était du coup, maintenant je peux vous le dire, arriver à, à, à Examine. Voilà, tu vois, elle le dit, là, oui. c'est la fin horrible que j'avais eue. En sachant que... Il, il va... Coup. Pièces. Et oui, mais bon, là c'est fini. On va partir avec lui. Je t'accompagne. Quoi Jeune demoiselle, cette quête sera mortellement dangereuse. Ça m'est égal. Si le véritable pudding existe réellement, je veux le trouver avec toi. Rrr. hmm. Eugosan connaît bien cette aptitudes Obi-Wan, tu ne seras pas une entrave. Alors, tu acceptes que je vienne Très bien Les autres de même pluvage volent ensemble après tout. Ouais Allons-y Nous découvrirons ce qui se trouve au pied de l'arc-en-ciel. Ainsi a notre grande quête. Nous avons couru pendant des années à travers les champs, les forêts et les montagnes, fouillant tout et partout, et aujourd'hui... Nous sommes enfin dans les ruines antiques et inexplorées du pudding. J'espère que vous, vous êtes hypé. <rire> Ce coffre contient sûrement le pudding lui-même. Aide le à l'ouvrir, Obi-Wan. Alors, c'est la fin Ah oh Ah Ça brille <rire> Mes yeux Mes yeux Il n'y a rien à l'intérieur. Un faux. Que faire Okosan, je crois que... Okosan Vêtu de plumes d'une immaculée blancheur, assis sur son pudding d'or, son destrier brillant comme le soleil. Plus beau. Enfin, il regagne son foyer perdu, guidant les pigeons vers la terre promise inaltérée. Qu'est-ce qui ne va pas, Okosan Pourquoi tu dis ça Je ne suis plus celui qu'on appelait Okosan. Je suis désormais Poudy, seigneur du pudding. Okusan, n'était es que mon avatar en ce monde mortel. Je suis de nouveau au complet. Oko-san, qu'est-ce que... Tu as toute ma reconnaissance, brave demoiselle. J'ai enfin atteint mon but. Je suis celui qui apporte le véritable pudding. Je vais créer un monde de pudding. C'est quoi ce pudding dont tu parles Allez, dis-le-moi. Le pudding, c'est l'espoir. C'est l'avenir. J'incarnerai à présent le concept même du pudding. Ce n'est pas très newtonien. J'ai apprécié nos voyages ensemble, mais tu dois reprendre ta vie et m'oublier. C'est la vie. Si tu peux atteindre le concept de pudding, j'en serai satisfait. Je ne vivrai ni ne mourrai. Je serai le concept du pudding idéal, jamais là, jamais ailleurs. Il n'y aura point de regret. Adieu Obi-Wan. Oh que Et c'est ainsi que le monde a été englouti par le pudding. Selon les principes <rire> fondamentaux du nouvel univers de Kossan, chaque être vivant a le cœur rempli de pudding. <rire> J'adore que Zéa qui fait... Genre la meuf a deux de cuillère, et elle dit ce n'est pas très Newtonien. <rire> c'est tellement ça. C'est vrai qu'on a plus de Kossan, je veux dire, Kossan c'est quand même un dieu quoi. Bravo à lui. Merci Kossan, merci, I love you, I love you ce match. Oui, oui, oui, oui. Du coup, ça c'était la bonne fin. Est-ce nice. que, est que vous laissez de pêcher une dernière personne avant de se coucher, ou est-ce qu'on une ça une, une autre fois euh, Alors moi, je suis assez crevée, okay. je l'avoue. Et en plus, la tard il est genre 23h10. Non, mon dieu, tu vas le et... On est beaucoup à bosser, de monde. Oh, mon dieu, c'est vrai. Oh là là, là, là. Bon, du coup, euh, Aujourd'hui on a pêché... Oui, on Du coup on a enfin pêché euh, Okosan. on a pêché Nagiki, enfin ce qu'on pouvait pêcher Nageki, voilà. Euh, il nous restera donc euh, Kezuaki, Ryuta, Yuya, Chou et Nanaki. Et il m'en manque un qui est un invité surprise. Du euh, coup, du coup, du coup, du coup, on se tient au jus. Euh, moi, je vais vous refaire un stream après Noël. <rire> yes. Euh, on on s'en ça. Hors... Il y a peut-être moyen, ouais peut moyen qu'on fasse ça, genre à un moment on est tous les deux. Du genre, quand je serai sur la cliptale Je sais pas. Oui, par exemple. Bon, on va voir ça. Il y a quoi déjà là-dedans Ah oui Ah oui, oui, oui Attendez, je vais vous pas un petit peu quand même. Parce que du coup, mmh. comme vous voyez, à chaque fin de route, en fait, dans les archives, vous avez quelque chose qui se débloque. Et qui est en rapport avec la mmh. fin, la Heurtful Boyfriend dont je vous ai parlé. Donc là, on a développé la 12 qui est... Euh... <coughs> je me suis dit comme ça depuis que cette fille qui passe son temps à parler est apparue. Euh, je ne pense pas que je trouverai beaucoup de réponses ainsi. Donc il est peut être temps que je ferme les rideaux. Je suis comblée, juste comme je l'étais avant. Avant Avant quand Sans date. Et le 15 c'est... Ah oui et euh, je crois que c'est genre les colombes un truc comme ça euh, donc le, le bombardement de la ville, et en 2073, donc ce, ce, le bâtiment dans euh, la, la zone A23 section 1 a été bombardé par des, humains, des extrémistes humains, et <coughs> immédiatement après, le parti faucon donc celui qui nous a tués là, dans l'autre route euh... Quoi Spawn Ah Quoi Je sais pas si c'est un truc qui sait nous tuer ou pas Comment, te, comment tu, tu traduirais toi Earth cruise Extremist Organization Je suppose que c'est un. Euh, bah, c'est les, les rampants ouais. terrestres. Enfin, ouais, c'est genre par opposition au volant. Ah, Quand oui, ouais. d'accord, ouais. oui. Donc, oui, en gros. Euh, je suppose qu'il y a eu une époque en 2073 où les humains ont bombardé les oiseaux Et du coup le Parti Faucon a créé une faction euh, contre les humains <rire> Le Parti Faucon Mais, mais c'est vraiment le Parti Faucon hein. <rire> oui, Non mais oui c'est ça qui me fait Et vous voyez derrière un truc un peu shady Et donc tout ça est en rapport avec la Hurtful Bayfriend Donc je ne dirai rien Mais on se retrouve bientôt pour un nouveau stream Voilà Ciao Bonne soirée à vous J'espère que vous êtes bien amusés, et euh, n'hésitez pas à nous donner des retours. Au revoir Ciao